Les constats sont édifiants. Nous sommes écœurés de ce monde devenu insensé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, pour nos enfants, pour ce qu'il reste du vivant. En tout cas, c'est une certitude. Moi, je ne veux pas de ce monde. Comment serait l'environnement où je voudrais vivre Quelle valeur humaine essentielle partagerais-je avec les autres À quelle vie est-ce que j'aspire Sois acteur du changement que tu veux voir. 25 années d'incompréhension, de doute, d'injustice. 15 années de remise en question, de recherche, d'expérimentation, de partage. 5 années de développement pour concrétiser un nouveau mode de vie. Nous avons donc développé un projet pour répondre et pour relever les différents enjeux actuels et futurs, qu'ils soient écologiques, économiques ou encore sociaux. Ce projet évolutionnaire se veut également systémique, global. Mais avant tout, il s'agit d'un projet pour simplement avoir le droit de vivre libre. R pour réseau, E pour écosystème et être humain, L pour locaux, I pour intelligent, E pour évolutif, R pour résilient. Le projet relié se veut être le projet de chaque individu, que toutes et tous puissent s'y reconnaître et le porter comme le sien. Chaque être humain doit évoluer à titre individuel sur différentes notions et s'organiser avec les autres dans un cadre juste et égalitaire. Lorsque nous nous regroupons dans un même lieu de vie, nous créons ainsi un nouvel écosystème. Celui-ci doit relever trois défis essentiels. À cela s'ajoute le développement d'activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire, avec entre autres l'objectif d'une pollution nulle. En itérant les écosystèmes locaux en France et à l'étranger, nous multiplions les échanges au sein de l'écosystème relié et ipso facto l'intelligence, l'évolutivité et la résilience de l'ensemble. Pour concrétiser et continuer de développer ce projet évolutionnaire, l'acquisition d'un lieu est nécessaire. Et ce lieu d'exception, nous l'avons trouvé en Corrèze. Bienvenue au domaine Nous y trouvons une ferme pédagogique et, pour ceux qui le souhaitent, des produits dérivés de l'animal. Un espace hébergement où se côtoient logements classiques et logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. De nouvelles constructions vivantes sont également à l'étude. Un espace réception avec, au rez-de-chaussée, une cuisine professionnelle et un restaurant pouvant servir 150 couverts par service. À l'étage, une salle polyvalente pour réaliser des événements ponctuels tels que séminaires et expositions. Dans un espace collaboratif, de multiples activités sont hébergées, telles que du coworking, une ludothèque et un enseignement inspiré de Sudbury et Montessori. Ici, les personnes pourront acheter la production du site, tout en dégustant autour d'une infusion de plantes issues de ce bâtiment, qui permettra de les sécher. Dans un premier temps, environ 3 hectares seront aménagés pour les plantations en pleine terre avec des techniques comme l'agroécologie, la permaculture ou encore la biodynamie. Pour étendre les possibilités de production, nous utilisons la pente du terrain pour créer une serre semi-enterrée, type walipini. Caché derrière une forêt jardin à l'orée du bois, vous découvrirez une salle de type dojo où vous pourrez pratiquer différentes disciplines comme le yoga ou le tai chi, mais aussi méditer ou encore profiter d'une séance d'acupuncture ou de réflexologie. Enfin. L'amphithéâtre, la place pour se retrouver, partager et échanger. Vous venez de découvrir le lieu que nous souhaitons acquérir avec votre soutien. Les aménagements et les travaux sont suivis par une architecte. La partie financière, par une coopérative d'experts comptables spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Une opportunité concrète de construire le monde de demain s'ouvre à vous. Alors si, comme nous, vous croyez en ce projet évolutionnaire Nous vous invitons à participer selon vos possibilités. Du bénévolat, un soutien financier ou nous rejoindre. Nous souhaitons participer à la sauvegarde de la planète bleue et nous souhaitons offrir aux personnes l'opportunité de vivre sainement et libre. Nous, nous sommes des membres de l'ONG ADAPT.